Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Facelace. Alors Facelace c'est un petit peu un jeu de plateau qui reprendrait l'idée de Stranger Things, une bande de gamins qui vont essayer de récupérer un de leurs amis qui a été enlevé par un esprit du mal dans une autre dimension, dans un pays de cauchemar. Vous allez voir, il s'agit de montrer le meilleur des visages et puis surtout de ne pas perdre le nord. Un grand merci en tout cas à Légion Distribution pour sa confiance. En attendant, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce si la vidéo vous a plu, et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. C'est parti Alors, comme une partie vaut mieux qu'un long discours, ce que je vous propose de faire, c'est de, de jouer euh, plusieurs tours du jeu. Alors déjà, euh, ce que je vais vous expliquer, c'est l'objectif. Donc on, on sait qu'on joue un, un groupe, un groupe d'enfants. Euh, ce groupe d'enfants, il est représenté sur le plateau du jeu. Euh, non pas par les petits personnages qui sont autour. Au début, c'est ce que j'ai cru. Mais en fait, il est représenté par la boussole. Donc en fait, cette boussole, euh, c'est ce qui représente le groupe de joueurs que, euh, que vous constituez. On va le voir tout à l'heure, on va tirer chacun un personnage qui a des spécificités. Et puis, euh, et puis ben, on va déplacer ce groupe qui est personnalisé par la boussole. Euh, ce groupe, euh, son objectif, c'est d'aller récupérer les souvenirs d'Ethan. Donc, les souvenirs, ce sont les petits jetons qui sont ici, en fait. D'accord Et donc, ben, ce que je vais faire, c'est que on va voir comment, mais je vais déplacer en fait la boussole d'un certain nombre de cases, et puis, dès que je tombe sur, sur une case comme ça qui, est contenu dans, qui contient un souvenir, eh bien, ce souvenir, je vais, je vais le récupérer. Et euh, je, vais aller, euh, je vais aller le poser sur la ligne de souvenir qui est, qui est là-bas tout au-dessus. Euh, alors... Ce qui est intéressant, euh, c'est que lorsque j'agrège un souvenir, eh ben, euh, on voit qu'on peut euh, s'en servir. C'est-à-dire que chaque souvenir que je vais récupérer va avoir un effet spécial. Donc, soit il a pour effet ben, de jouer le personnage jaune, soit de jouer le personnage vert, soit de reconstituer sa main, soit de faire bouger la boussole. Enfin bref, ils ont, ils ont des effets. Les conditions de défaite. Les conditions de défaite, elles sont, elles sont les suivantes. C'est que... Soit je perds lorsque je n'ai plus de cartes dans ma pioche, soit je perds lorsque le Billy Goode qui est ici, qui est le grand méchant qui nous court après, va sur la même case que la boussole, soit je perds si la boussole est contrainte, vous allez comprendre pendant la partie, à se déplacer dans une de ces zones qui est là. Ce qui est intéressant, je reviens sur les souvenirs que j'agrège ici, c'est que si je suis contraint à déplacer de X cases la boussole vers une zone qui, qui, qui est une zone de défaite, eh j'ai la possibilité de consommer des souvenirs pour diminuer d'autant le nombre de cases que mon déplacement me force de faire. Il faut savoir qu'à partir du moment où un souvenir a basculé dans la zone qui est ici, qu'il soit utilisé pour activer son effet, qu'il ne soit pas utilisé du tout et qu'il reste ici, ou qu'il soit utilisé pour diminuer un déplacement forcé il est agrégé pour la victoire et la victoire elle est très simple vous l'obtenez lorsque vous avez agrégé les 8 souvenirs d'Ethan sans avoir été pris par le Willy Goat, sans avoir consommé l'intégralité de votre pioche et sans être allé dans une zone sombre qui sont des conditions de défaite immédiate alors ce que je vous propose de faire c'est de regarder une première activité une première action donc au début du jeu, on tire un personnage, donc moi euh, j'ai pris en personnage euh, Gasper, parce que je l'aime beaucoup, Alors, vous voyez en dessous de son nom, il a un petit euh, logo qui permet de savoir en fait euh, quel est son pouvoir, il a un petit pouvoir qui est très intéressant que je vous conseille en tant que débutant, c'est que Gasper, ben, euh, avant son activation, il peut déplacer un pion de souvenir d'une case vers n'importe quelle case libre, ça c'est très très intéressant, et puis j'ai pris euh, Luc. Donc Luc, il a une capacité qui est également très sympa, c'est que lorsqu'il lorsqu reconstitue sa main, c'est-à-dire que lorsqu'il se repose, eh bien, il peut quand même déplacer la boussole de 1. Donc voilà, ce sont, ce sont les deux personnages que, que j'ai décidé d'utiliser pour cette partie. Les actions que vous pouvez faire au cours de la partie, lorsque vous activez un personnage, ces actions elles sont au nombre de 3. Soit vous jouez une carte, et on va y revenir pendant la partie. Et en jouant cette carte, vous allez pouvoir influer sur la boussole, en la déplaçant. Soit vous euh, vous reposez, et donc ça vous permet de reconstituer votre main, puisque vous allez voir que si on joue des cartes, bah, elles vont aller dans la défausse, et donc bah, j'en ai de moins en moins, donc il faut que je me repose et que je reconstitue ma main. Ça aussi, on le verra dans la partie. Soit vous chuchotez. Et chuchoter, ben, c'est vous permettre d'échanger des cartes avec euh, avec vos amis. En l'occurrence, vous vous rendez compte que euh, ben, vous avez trop euh, de la même et puis qu'en face, ben, la personne aura peut-être besoin euh, d'une certaine couleur pour faire certaines actions, ben, vous pouvez échanger échanger vos cartes. Donc voilà, ça, ce sont les, les, les trois actions que vous pouvez faire. Déplacer euh, la boussole, vous, vous refaire votre main ou chuchoter et échanger, euh, échanger les cartes. Au début de la partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va constituer ici qu'on appelle la pioche de menace. Eh bien oui, parce qu'en en fait, euh, Facelay, c'est un jeu full co-op, c'est-à-dire que tout le, monde est, hein, tout le monde joue ensemble, hein, on joue tous contre le plateau, contre le jeu, en l'occurrence contre le Billy Goat qui veut absolument nous, nous, nous manger. Rappelez-vous, hein, si le Billy Goat arrive sur la boussole, la partie est également terminée, c'est une des conditions de défaite. Et donc, bah, à chaque fois que j'aurai activé un personnage, à la fin de son tour, et bien ce sera au tour du plateau, et en l'occurrence du Billy Goat, ou du plateau avec des effets de jouer. donc Pour ce faire, ici, on va poser des cartes euh, des cartes de, euh, de, de menace. Donc j'ai décidé d'en jouer 6, euh, c'est ce qui est conseillé pour une partie de début. Donc les cartes elles ont des couleurs, violette, rouge, bleu, vert et jaune. Et je vais en tirer 6 et je vais les mettre dans leurs zones euh, respectives. Donc, une verte, une bleue, une rouge, très bien. Ah, très bien, une violette et une sixième qui sera une jaune. On reviendra sur cette zone de menace quand ce sera le moment de la jouer. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais activer mon premier personnage, premier tour, et je vais donc jouer Gasper le petit chat. Donc on l'a vu tout à l'heure, hein, Gasper il a, il, a, il a une capacité, c'est euh, sa capacité de déplacer en fait, euh, un souvenir d'une case. Celui-là, ceux-là sont mal placés, excusez-moi. Donc, il a la capacité euh, de déplacer un souvenir d'une case. Donc, c'est ce qu'on va faire euh, là tout de suite. Euh, je vais prendre le souvenir qui est ici, puis en l'occurrence, je vais le déplacer d'une case parce que je trouve qu'il est trop, euh, trop caché, en fait. Hein. Il, est, il est bien caché dans un, dans un coin et euh, ça, bah, ça ne va, euh, va pas le faire du tout. Donc, je vais le déplacer, voilà, comme ça, euh, d'un niveau. C'est euh, C'est beaucoup mieux ça va permettre de le, de le récupérer de le récupérer plus facilement voilà. donc première action jouer mon effet spécial et mon effet spécial pour Gaspard le petit chien en l'occurrence c'est ça maintenant je vais choisir une des cartes hein, euh, qui sont ici donc j'ai une carte rouge une carte bleue et une carte violette et pour vous montrer tout de suite euh, ce que comment ça se passe on va euh, on va jouer cette carte cette carte rouge et on va jouer le billy goat Alors, j'ai de la chance d'avoir une carte comme ça dès le début parce que jouer le Billy Goat, est ce qu'il y a de plus pratique dès le début parce que les autres en fait, figurines qui sont autour du plateau, la boussole étant au centre du plateau, ben, en fait, elles n'influencent pas assez avec leurs aimants hein, puisqu'en fait c'est un jeu dans lequel, vous allez voir, il y a des aimants et, euh, et on va faire bouger la boussole grâce aux armes. Allez, c'est parti Donc, j'ai décidé de, de jouer la carte du, du, du Billy Goat et on voit ici, là euh, en bas de la carte, qu'il y a une valeur de 3. Et donc, c'est le nombre de cases dans lesquelles va se déplacer euh, ma boussole. Je mets euh, la carte ici dans la défausse. Et je vais maintenant aller activer le billy goat. Alors, comment ça se passe Donc, on a dit que j'activais le billy goat et que je vais aller déplacer ma boussole de 3. Ce qui m'intéresse, c'est euh, je vise en fait euh, le, le, le pion de souvenir qui est ici. Vous voyez, il a une, deux, trois cases, une, deux, trois cases. Le problème, c'est que ma boussole, ben, si je l'active comme ça, eh ben, elle doit se déplacer systématiquement dans le sens de la flèche rouge. En l'occurrence, ben, si je la joue maintenant, ben, elle va aller directement dans ce trou-là. Et ce n'est pas ce que je veux, parce que si je vais dans ce trou-là, ben, je perds immédiatement. Alors, je vais le Billy God, ça veut dire que je peux le déplacer d'une case, librement, où je veux. Et ensuite, je peux le faire tourner sur lui-même. Et vous allez voir, c'est là que c'est sympa. Donc, je vais décider de le déplacer d'une case, comme ça, là, sur le côté. Donc, vous voyez, déjà, là, j'ai un petit peu fait bouger la boussole. Et puis, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire tourner sur sa base. Et en le faisant tourner, vous voyez, c'est génial. L'aimant change de polarité. Et donc, du coup, eh ben ma boussole... Elle va aller se balader différemment et je vais changer l'orientation de ma boussole. J'ai terminé euh, mon activation du biligode, je n'ai plus qu'à respecter ma carte qui me disait de me déplacer de 3. Et je vais donc déplacer de 3 la boussole. 1. Alors, attention, je vais 1, 2 et 3. Alors, faire attention, je n'ai pas le droit de faire ce que j'ai fait. Hein. Normalement, si je vais dans cette case-là, après, je dois aller en direction du rouge. Et le rouge me disait d'aller ici. Et en fait, vous voyez, vous êtes obligé d'anticiper beaucoup, beaucoup la façon dont vous réglez les trucs. Et ça, c'est déjà hyper tendu. Je trouve ça, c'est ça qui est, qui, est, qui est génial dans le jeu. Donc, je fais 1, 2 et 3. Et je tombe sur ce souvenir. Et voilà, ce premier souvenir est récupéré. Voilà. Donc là, euh, j'ai récupéré un premier souvenir et on l'a dit, ben, ce souvenir, il va aller ici, là-bas, dans ma zone de souvenir. Je vais l'agréger pour plus tard. Et puis, ben, soit je jouerai son effet, hein, soit je m'en servirai pour empêcher ma boussole, en l'occurrence, ben, d'aller dans un trou comme celui-ci. Et là, il faut que je fasse attention parce que si je dois activer ma boussole et que je suis obligé de me déplacer d'une case, eh ben, je vais aller dans le trou qui est ici, en l'occurrence, je vais perdre. Donc voilà, ça y est, j'ai activé Gasper et j'ai fait une des trois actions qui est de jouer une carte. Et en l'occurrence, la carte que j'ai décidé de jouer, c'était une carte rouge, en l'occurrence le Vigigroute. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer la zone de menace. Entre chaque activation de personnage, la zone de menace, elle, s'active également. Donc comment ça se passe On va venir piocher une carte ici et puis on va aller l'ajouter dans la zone de menace qui lui correspond. Et euh, vous allez voir que euh, lorsqu'on s'approche un petit peu euh, d'une zone de menace, on voit au-dessus euh, un logo qui correspond à ce que fait la zone de menace. Donc vous avez un, un nombre de cartes. Donc C'est le nombre de cartes qui doit être présente dans la pile pour déclencher l'effet. En l'occurrence, ici, une paire. Ici, une seule carte suffit. Là également. Et là, bah, je viens de tirer une carte jaune. Et on voit qu'à chaque fois que j'ai une paire, eh bien, je dois tourner de 180 degrés un de mes personnages qui est autour du plateau. Ben, en l'occurrence, finalement, là, ça m'arrange. Alors, j'ai trois cartes. Hein, j'ai trois cartes. Trois cartes, ça sous-entend une paire. Si jamais j'ai de nouveau une carte jaune qui apparaît, ben, j'aurai deux paires. Donc, du coup, <rire> ce sera euh, autant de figurines autour du plateau qu'il faudra que je tourne de 180 degrés. Alors, en l'occurrence, j'ai du bol, j'en ai pour l'instant qu'une seule. Donc, ce qu'on va faire, très simplement, c'est que, ben, on choisit, hein, on choisit le, le, la figurine que l'on bouge, et je vais, je vais décider, ben, de bouger euh, la jaune. Alors, je suis obligé de la tourner à 180 degrés. Et vous voyez, en la tournant à 180 degrés, voilà, hop là, ma boussole, et eh ben, elle a changé de direction. Et donc, ben, à la prochaine activation, ben, je partirai préférentiellement dans cette, dans cette direction-là. Allez, tour 2, je vais maintenant jouer Luc. Je suis ton peur, trop facile. Alors, Luc, euh, Luc, ce que je vais faire, c'est que.. Euh, je vais lui faire jouer une carte jaune. Donc en jouant une carte jaune, en fait, euh, je, vais, euh, je vais du coup activer ces personnages là Si euh, je joue une carte bleue, j'active ce personnage bleu qui est ici. Si je joue une carte verte, j'active le personnage qui est ici. Et si je joue une carte jaune, j'active le personnage qui est ici. Alors comment ça se passe au niveau des activations de ces personnages Ces personnages, ils vont se déplacer comme ça autour de la dent crantée avec deux conditions. La première, c'est qu'ils ne peuvent pas dépasser une figurine amie c'est à dire que je peux pas passer derrière celui-ci puis continuer d'accord je suis obligé de rester dans dans, dans, dans dans ce cercle là et puis je peux pas m'en approcher à plus d'une case c'est à dire que maximum je devrais m'arrêter ici ou m'arrêter ici d'accord et puis quand j'ai fini de le déplacer ben j'ai le droit de le tourner dans le sens que je veux d'accord ça c'est intéressant donc là, en l'occurrence, il est ici, hein, il influe, il influe sur, sur, sur ma boussole, on, on, on l'a vu tout à l'heure. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer par là, parce que ce que je vais faire, c'est essayer de choper en fait ce souvenir qui est ici. Alors, ce qui était intéressant de noter, c'est que sur la carte en question, il y a une valeur de 2, et donc bah, ma boussole, elle va euh, se déplacer de deux cases. Allez, hop, je la prends, je la mets dans la défausse, ici, et je vais maintenant m'attacher à jouer euh, jouer ma figurine euh, ma figurine jaune. Voilà. Hop. allez c'est parti. Donc je vais déplacer la figurine jaune jusque par exemple ici. Voilà. Et puis maintenant bah, je vais la tourner pour faire en sorte à ce que la boussole soit attirée. Alors il faut faire très attention parce que voilà, hop là, c'est chaud <rire> Ce que je voudrais, c'est voilà, aller ici. C'est très important d'aller ici, parce qu'après au deuxième mouvement, il faut que je réussisse à aller ici et l'aimant va attirer en fait euh, la, la, la, la, la boussole dans ce sens-là. Donc premier mouvement, alors vous êtes obligé de faire les mouvements les uns après les autres. C'est très important parce qu'en fonction de la, du réajustement de la boussole, elle va s'orienter différemment. Donc là c'est un mouvement de 2 qui est imposé par la carte, donc je fais un. Et voyez, hop, je tombe ici. Et comme je suis ah, c'est raté, je ne suis pas tout à fait au milieu. Donc normalement, bah, le 2, bah, c'est d'aller là. Donc je n'ai pas le choix. Je rate mon coup. C'est très bien, finalement, pour la démo. Je rate mon coup et je rate le souvenir qui est là parce que bah, je n'ai pas réussi à ajuster au mieux euh, la boussole et donc à aller euh, directement euh, là où je l'entendais. Donc vous voyez, là, c'est euh, un peu raté. J'ai raté mon coup et je suis obligé de consommer les deux pions de déplacement qui aurait pu m'envoyer dans, dans une zone noire et me faire perdre immédiatement, ce qui aurait été, qui aurait été assez catastrophique. En l'occurrence, ça ne s'est pas passé, j'ai eu du bol, mais bon, j'ai mal joué mon coup, je n'ai pas réussi à récupérer le deuxième pion de Souvenir. Allez, le personnage a joué, Luc a joué, c'est donc maintenant ben, à la partie ici sombre, hein, aux menaces de s'activer. Je tire une nouvelle carte, je sors une carte bleue, je la mets ici, et comme les conditions sont remplies ici, puisque j'avais besoin d'avoir une paire, et eh bien comme les conditions sont remplies, je les effectue. Une paire pour le bleu, ça veut dire que je dois repiocher une carte dans la zone de menace. Je m'exécute et j'obtiens une nouvelle carte bleue. Alors, cette nouvelle carte... Quand elle est piochée, euh, elle ne déclenche pas, hein, pour le bleu, elle ne déclenche pas l'effet. C'est-à-dire que si j'avais tiré par exemple une jaune et que je l'avais mise ici, bah, je n'aurais pas déclenché deux fois l'effet jaune. Ou si j'avais tiré une rouge, elle n'aurait pas euh, joué deux fois la zone rouge ou deux fois la zone violette. En fait, Quand on la tire dans la partie bleue, on en rajoute une dans la zone de menace, mais on ne la joue pas tout de suite. Elle sera jouée ensuite, euh, plus tard. Vous avez compris hein, que cette zone-là, plus elle cumule de cartes, plus c'est dangereux. Alors on va voir comment on fait pour ne pas avoir trop de soucis avec cette zone. Maintenant, c'est de nouveau euh, à moi de jouer et je vais activer Gasper. Alors, plutôt que de faire un mouvement et donc de déplacer euh, la, la, la boussole, ce que je vais faire, c'est que je vais reconstituer ma main. On appelle ça se reposer. L'intérêt, c'est que euh, il me faut toujours trois cartes. Enfin, il me faut, quand je me repose, maximum trois cartes. Et ben là, ben, j'ai une place de libre. Et alors, cette place de libre, où c'est que je vais aller piocher Alors, au début, moi, j'ai cru qu'il fallait la piocher ici ce qui faisait que le jeu pour moi devenait catastrophique, j'avais mal lu, j'avais lu trop vite. Et il faut venir piocher les cartes dans la zone de menace. Et là c'est très intéressant, parce que lorsque vous venez en fait piocher dans cette zone de menace pour reconstituer votre main, eh bien, vous diminuez la menace euh, qui, euh, qui, est, qui est présente. Et ça peut être très intéressant de diminuer certaines menaces. Ces deux-là, par exemple, sont très très pénibles quand vous êtes joueur débutant, après je vous dirai plus tard, mais ces deux-là, elles sont pénibles parce que celle-ci, elle vous impose de bouger la boussole dans une direction rouge imposée de 1. Donc en l'occurrence, si j'avais tiré ici une, une carte violette, et eh bien j'étais obligé ici d'aller tout droit et je perdais la partie. Si je tire la carte Billy Goat, et eh bien le Billy Goat va jouer en l'occurrence deux fois puisqu'une première carte est déjà présente, il va se déplacer de 2, et il va euh, présenter sa face blanche euh, à la boussole, c'est-à-dire il va contraindre la boussole à, euh, à le fuir. Donc ça c'est deux choses, moi j'aime pas trop. Comme je vais reconstituer ma main et qu'après, avant que Luc ne joue, il va y avoir une phase euh, de, de, de menace, ben, j'ai pas intérêt à ce que ce soit cette carte-là qui soit tirée. Parce que si cette carte-là, si une carte violette est tirée, eh ben, je vais me retrouver à devoir activer deux fois euh, la boussole et ce serait vraiment, vraiment une catastrophe puisque je perdrais la partie en allant dans la zone qui est, qui est sombre juste devant moi. Donc pour reconstituer la main, c'est ce que je vais faire. Je vais récupérer cette carte-là pour annuler un des effets si jamais la pioche venait à être une carte violette. Je vous promets que pour la vidéo, je ne sais pas ce qu'il y a euh, de l'autre côté. Voilà, j'ai reconstitué euh, ma main, d'accord. Hein, j'ai euh, mes cartes. Et maintenant, ben c'est au tour de la partie menace d'être effectuée. On tire une carte, si c'est du violet, c'est énorme. C'est pas du violet. Allez, c'est du vert. Le vert va ici. Les conditions sont remplies, puisqu'il faut avoir deux cartes de la même couleur pour remplir les conditions, et les conditions c'est de me défausser d'une des cartes de ma main. Et alors je choisis un personnage, hein. soit je choisis Gasper soit je choisis Luc. Là c'est à vous de vous mettre d'accord entre vous, hein. c'est qui se sacrifie. Bon en l'occurrence ce que je vais faire c'est que je vais... Euh, euh, ouais, au prochain tour je vais pas jouer je vais pas jouer le verre de, de, de Luc. Donc, je vais enlever euh, la carte verte de Luc. Voilà, Hop. Et voilà, je désactive cette carte-là. Et ben, maintenant, c'est à mon tour. Je vais, euh, je, vais donc jouer, euh, je vais donc jouer Luc. Alors, je pourrais vous montrer le chuchotement, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais profiter d'avoir une carte violette pour la jouer et pour vous montrer comment elle se joue parce qu'elles sont assez intéressantes. Je vais jouer cette carte violette qui a une valeur de 1. Et donc, cette carte violette... Elle a une particularité, c'est qu'elle va me permettre de déplacer la boussole dans la direction que je veux. Que je, cette fois-ci, je ne suis plus contraint par l'orientation rouge hein, de, de, de la boussole. Je peux me déplacer de 1 dans n'importe quelle direction. Et ça, c'est très très très intéressant. Et eh bien je vais le faire, je vais déplacer de 1 alors. Et je vais donc aller prendre le souvenir qui est juste à côté. Ça, c'est intéressant. Donc ce souvenir que je récupère, très simplement, je vais aller le poser ici dans la zone des souvenirs et puis bah maintenant je suis quand même plus à l'aise parce que j'ai deux souvenirs d'agrégés donc si jamais il y a une carte qui m'impose euh, d'aller dans une fosse bah, je pourrais quand même reculer, enfin annuler deux déplacements donc il faudrait vraiment que j'ai pas de bol pour pour devoir tomber dans une fosse euh, avec, avec trois mouvements mais bon je pense, pas que, je pense pas que ça arrivera normalement là je suis, je suis bien je suis au chaud c'est intéressant d'avoir des souvenirs ici parce que ça vous permet quand même d'éviter en fait euh, l'inévitable à savoir euh, tomber comme ça euh, dans, dans le trou. Voilà, là ça y est, j'ai joué Luc, hein, il a d'ailleurs plus de cartes, hein, il va falloir que je m'en soucie à sa prochaine activation. Et puis ben, je vous propose de faire une dernière phase. Allez, alors là, on joue une carte de menace hein, qui devient une carte jaune. Donc là, c'est intéressant parce que maintenant j'ai deux paires. Et j'ai deux paires dans ma zone jaune. Donc je vais. Euh, résoudre deux fois en fait euh, la condition jaune et puis au fur et à mesure que ça s'agrège hein, plus ça augmente plus le temps augmente plus je, je, je refais euh, la condition euh, de la couleur je dois exécuter la condition de la couleur la condition indique que je dois tourner de 180 degrés euh, un des personnages et là en l'occurrence je vais devoir le faire pour deux personnages et c'est bien spécifié deux personnages différents donc si je tourne de 180 degrés celui-ci euh, non je vais tourner celui-là allez on tourne celui-ci, 280 degrés, et on tourne celui-ci, 280 degrés, puisque je dois le faire deux fois. Donc, je vais jouer Gaspard. Donc, Gaspard l'intéresse, et je vous rappelle, il a une capacité, hein, au début de son activation, c'est de pouvoir bouger un souvenir d'une case, ou bouger ce souvenir par ici, voilà. Et puis, ben, ensuite, je vais jouer une carte violette. La carte violette, elle me permet de me déplacer de 1. Donc, je vais venir me déplacer ici, sans respecter, en fait, l'orientation de la flèche en rouge, et ça c'est bien assez intéressant parce que euh, d'être au bord là, comme ça, je vous cache pas que euh, j'étais pas très à l'aise. Maintenant, hop, une phase menace, Pof, une carte, et eh ben voilà, voilà une carte violette qui tombe. La carte violette elle m'impose en fait euh, un déplacement, et donc eh ben, elle m'impose un déplacement de 1 dans le sens de la direction de la flèche en rouge. Donc je suis obligé d'aller ici. Donc vous voyez, j'ai quand même bien fait de le jouer parce que euh, euh, si j'avais pas euh, déplacé initialement la boussole ben, euh, à ce tour-ci, à ce tour de menace je serais tombé, je serais tombé dans ce trou-là donc j'ai bien fait de m'en éloigner et maintenant, eh ben, euh, c'est à mon tour de jouer, euh, de jouer Luc qu'est-ce que je vais faire ben, Luc, j'ai plus de cartes, donc je vais me reposer et je vais récupérer trois cartes. Qu'est-ce que je vais faire pour récupérer trois cartes Je vais prendre celle-ci parce qu'elle est intéressante de pouvoir bouger en fait, la boussole comme je veux. Je vais prendre le euh, Billy, Billy Goat, parce que j'aime bien jouer Billy Goat, il est quand même assez pratique pour influer sur la sur, sur carte. Et puis, euh, je vais prendre une carte jaune, parce que là, on est dans une zone où je serais quand même assez intéressé de pouvoir bouger le personnage jaune. Voilà, 1, 2 et 3. Normalement, ici, ben, j'ai de nouveau une zone euh, à jouer et ça tombe bien, c'est un Billy Goat. Billy Goat comment il se joue Très simplement, quand la carte arrive ici, il n'en faut qu'une seule pour que la condition soit remplie. Ça sous-entend qu'on déplace le Billy Goat d'une case et qu'on présente la partie blanche face à la boussole. Donc là, il est un peu loin pour influer, mais en l'occurrence, s'il était plus près, eh ben, il influerait énormément sur la boussole et il la repousserait. Et il pourrait éventuellement la repousser vers une zone qui, qui, qui ne m'intéresse pas du tout. Forcer un déplacement vers un endroit qui ne m'intéresse pas du tout. Dernière chose que l'on va voir ensemble, c'est le chuchotement. Donc, le chuchotement, c'est la capacité que l'on a à s'échanger des cartes. Il y a trois actions que l'on peut faire c'est déplacer la boussole, reconstituer sa main en venant piocher ici et en diminuant du coup la menace d'autant, et puis chuchoter. Chuchoter, c'est s'échanger des cartes. Donc, par exemple, eh bien là, on va prendre Gasper il va prendre une carte, il va prendre par exemple la carte bleue et il va l'échanger contre la carte jaune de Luc. Voilà, chuchoter, c'est vous permettre de vous échanger comme ça des cartes, c'est très intéressant. J'ai oublié, oublié de jouer son effet, mais normalement, j'aurais pu, avant de faire le chuchotement, déplacer, par exemple, le pion souvenir ici. Voilà donc en résumé, hein, euh, chaque carte a un effet bien spécifique. Les rouges activent le Billy Goat dont on a dit que si je rejoignais, la boussole euh, c'était perdu. Euh, les bleus, les vertes et les jaunes vont euh, faire déplacer ces personnages-là qui vont permettre d'influer sur la boussole pour qu'elle se déplace d'autant euh, que la valeur qui est indiquée dessus lorsqu'elle est jouée euh, dans le cadre de l'activation d'un des joueurs. Le violet, les cartes violettes, elles vous permettent de déplacer la boussole euh, comme, comme vous le voulez lorsque c'est un joueur qui la joue par contre lorsque ce sont des menaces et eh bien vous l'avez compris ce sont des actions imposées c'est à dire que du coup ben, le violet vous impose à vous déplacer dans le sens de la flèche des fois c'est pas forcément intéressant le rouge vous impose de rapprocher le billy goutte euh, de la boussole et si jamais il la rattrape et eh ben, euh, eh ben c'est perdu le bleu vous oblige à repiocher une deuxième fois le vert vous oblige à perdre une carte et euh, le jaune vous impose un tour à 180 degrés autant de fois qu'il y a deux paires de jaunes qui sont présentes. L'objectif, je vous le rappelle, est donc de récupérer l'intégralité des souvenirs qu'on va agréger là-haut pour soit remplir leurs effets, effectuer leurs effets, hein, c'est à dire soit activer, soit, soit refaire une main, soit supprimer, euh, supprimer euh, des, des, des, des cartes de menace, soit se servir de ces souvenirs pour empêcher la boussole de se déplacer trop loin et de tomber dans un euh, des trous qui est ici. Vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur Facelace. Mes impressions, j'ai trouvé le jeu vraiment vraiment très, très intéressant. Ça se joue très bien, très vite. C'est très marrant de jouer avec cette, cette petite boussole-là. Après, derrière dans le jeu, vous avez tout un ensemble d'options qui vous permettent de rendre les choses un peu plus compliquées. Vous avez par exemple une, un sablier qui vous impose d'avoir récupéré un souvenir dans un temps imposé. Et puis ben, si vous le faites, ben, c'est bon, vous passez le sablier à un souvenir d'après et vous avez le droit de le retourner une fois, donc vous gagnez du temps. Et puis si ce n'est pas le cas, et ben, vous avez un malus. Vous avez également un système de brouillard qui fait qu'au moment où vous devez euh, euh, faire pivoter en fait euh, vos figurines pour influer sur, sur la boussole, ben, vous la regardez une dernière fois, puis ensuite, ben, hop, vous couvrez comme ça euh, la boussole. Et puis après, ben, c'est à vous de, de, de, de savoir, vous tournez comme ça un peu en aveugle, et puis ensuite, ben, vous découvrez le sens dans lequel elle va. Ça Je trouve ça, je trouve ça sympa, ils appellent ça la, la, la, la, zone, de, la zone de brouillard. C'est très, très intéressant. Il y a également euh, des cartes euh, rouges qui vont vous imposer en fait de jouer le Billy Goat avec des effets permanents. C'est-à-dire que vous allez piocher une carte rouge, et puis le Billy Goat va avoir un effet permanent qui va vous imposer à chaque, à chaque activation. Ça, ça, ça, rend, ça, rend le, ça rend le jeu un petit peu plus un petit peu plus hype un petit peu plus compliqué euh, vous avez euh, également euh, la possibilité d'avoir des serviteurs pour pour le billy goat ça rajoute en fait des personnages sur le plateau qui ont les mêmes effets sensiblement les mêmes effets que lui et puis qui vont se déplacer comme ça de façon aléatoire vous avez la carte et puis vous déplacez euh, euh, le pion en fait, du serviteur comme c'est indiqué sur, euh, sur la carte. Donc ça également, ça, ça challenge un petit peu. Et puis ensuite, eh ben, on a les carrefours, les cartes carrefours, où vous avez deux effets. Et en fait, vous choisissez euh, l'effet que, euh, que ça peut produire. Alors, ça peut être un effet intéressant pour vous, comme de déplacer euh, la, la, la boussole euh, dans un sens euh, libre, soit, soit des effets plutôt négatifs. Donc voilà, ça c'est tout un ensemble d'options. Euh, qui sont euh, qui sont en plus vous avez également un dé que vous pouvez lancer en début d'action et puis en fonction du logo qui a dessus eh bien euh, vous allez avoir des effets euh, qui vont s'appliquer pendant euh, pendant ce tour et qui seront permanents alors ce sera euh, des effets vous perdez une carte euh, tout de suite vous devez tout de suite vider une carte de votre main vous devez vous déplacer ou, vous devez, euh, voilà, ou le Billy Goat est activé voilà il y a tout un ensemble de choses donc voilà ça c'est des options qui sont dans le jeu. Euh, on est très bien emmené d'ailleurs de ce niveau-là parce qu'on vous explique que telle option, il faut la, la, la jouer à partir d'un certain nombre de parties. Quand vous avez maîtrisé vraiment bien le jeu, ben vous rajoutez comme ça des challenges. Et, euh, et, euh, et, et c'est vraiment super sympa. Le point vraiment intéressant euh, de, de ce jeu, bah, c'est bien entendu hein, cette interactivité avec la boussole et le fait de tourner comme ça, euh, de tourner comme ça les, les, les figurines pour donner des directions. On, on rigole beaucoup, on se prend bien la poire parce qu'il y a des moments où on se dit Ah oh, tiens, je vais y arriver puis non, en fait, il euh, y, y a une figurine là, comme ça, périphérique, qui influe, puis on n'a pas fait gaffe. Et du coup, la boussole, elle prend des, elle prend des, des directions qui ne sont pas du tout attendues. Euh, mais. Euh, euh, voilà, je trouvais que le jeu était bien senti. C'est bien parce que euh, c'est une, euh, une nouvelle dynamique, c'est vraiment une nouvelle proposition. Moi, je ne connaissais pas euh, comme ça hein, de jeu qui était, qui était dédié avec une boussole, avec, avec des aimants qui, qui, qui, qui tournent. On a un peu l'impression de jouer à un jeu vidéo parce qu'il y a une vraie interaction, euh, un peu magique, hein, de voir cette boussole qui tourne. Et je trouve ça je trouve ça super super sympa voilà j'espère que cette vidéo cette expli partie vous aura convaincu sur Faceless. je trouve vraiment le jeu excellent avec ce système de, de, de petits jeux d'aimants c'est vraiment euh, voilà une petite nouveauté mais euh, ce n'est pas qu'un gadget hein. vraiment ça participe à toute l'ambiance du jeu je vous laisse en compagnie des macros hein, des euh, quatre figurines du jeu. Vous allez voir, elles sont absolument merveilleuses, elles sont vraiment superbes. Comme quoi, euh, parfois, hein, faire des figurines d'un seul bloc, ben, on arrive quand même. Je trouve qu'on touche maintenant à une qualité qui est, euh, qui est vraiment euh, extrême. Et euh, c'est très appréciable. Et j'ai hâte de pouvoir peindre ces quatre, ces quatre pièces-là. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et dans Facelift, il y a quand même une version avec un dé encore plus difficile que les autres. Allez, à bientôt, bon jeu, ciao